Cette seconde vidéo euh, va être euh, destinée à, au Temple du roi Salomon et au Temple maçonnique. Euh, depuis toujours, on fait une confusion entre les deux et ça c'est dû en partie euh, au degré de perfection. Euh, une bonne partie des degrés de perfection sont... Euh, le pur est faite autour du Temple du roi Salomon. Et du même coup, fait que le Temple du roi de Salomon rentre de plein pied en franc-maçonnerie alors que ça n'a pas lieu d'être. Il y a une différence euh, entre les deux. Alors, voici le temple du roi Salomon tel qu'il euh, était. Alors, on remarque déjà la première chose, c'est que le saint saints était à l'ouest et non pas à l'Orient comme s'est euh, positionné en franc-maçonnerie le Vénérable Maître à l'Orient. Ensuite, on voit que les colonnes bonnes et chacun sont à l'extérieur du temple, alors que en franc-maçonnerie, elles sont à l'intérieur. En fait, on voit que le temple du roi Salomon et le temple maçonnique sont totalement opposés l'un de l'autre. Euh, nous voyons bien le nord, enfin qui devient en franc maçonnique le septentrion, le sud qui devient le midi, l'est euh, et l'ouest. Voilà, il n'y a pas de, euh, de, de confusion possible. Alors concernant les, les colonnes Bose et Jacquin, euh, la confusion perdure toujours euh, du fait de savoir si leur positionnement est dû lorsque on les euh, regarde quand l'on rentre dans le temple ou lorsqu'on en sort. Cette confusion également voilà, n'a pas lieu d'être parce que le remplacement est euh, très bien spécifié. Euh, il est dit dans la, dans, dans la Bible, euh, on plaça cinq bases du côté gauche de, du temple et on plaça cinq bases du côté droit. Et enfin, on plaça la mer des reins au sud-est à droite. Ce qui veut dire que le sud-est, à droite, voilà, c'est la positionnement de, de, de, de Jacquin. C'est-à-dire que Jacquin était dans le temple du roi Salomon, à droite, à gauche, lorsqu'on rentrait dans le temple. Voilà, cette confusion n'a pas lieu d'être. Et elle se retrouve très bien ici. Alors, cette configuration est au rite écossais ancien acceptée, Mais... C'est uniquement pour avoir l'opposition réelle entre le temple du, du roi Salomon et le, le, le, le temple maçonnique au R2A. Ceci dit, voilà, nous allons voir que cela s'annule. Alors, je place ici le temple au R2A. En fait, ce n'est simplement, uniquement, le basculement. Voilà. De façon à ce qu'on le mette dans le bon positionnement. Et je vais positionner également, et ça nous expliquera l'inversion des colonnes. Alors, en fait, voilà. Ici, c'est la configuration au héros 2 a c'est-à-dire pour tous ceux qui rentrent du pied gauche dans le temps, et ceci, c'est la configuration du temps pour tous ceux qui rentrent du pied droit. Les astres sont inversés, les colonnes, bien évidemment, sont inversées, mais c'est un effet miroir, en fait, ceux qui rentrent du pied gauche et ceux qui rentrent du pied droite ont le même euh, rite, parce qu'il n'existe qu'un seul rite en franc-maçonnerie. Et ils se comprennent, se lisent, sous l'effet miroir, c'est comme la main gauche et la main droite, qui sont identiques et pourtant elles sont inversées. Là c'est pareil. Alors, comment on peut voir euh, sur ces deux, deux configurations, dans celle pour ceux qui rentrent du pied droit, le septentrion se retrouve à droite en rentrant le train. Ce n'est pas le cas dans la réalité, dans la pratique. Pourtant, c'est ce, ce qui devrait être. Euh, c'est l'effet miroir, et l'effet miroir ne suppose aucune déformation. Alors, nombreux sont les indices qui euh, prouvent cela. Alors, je vais vous en donner plusieurs. Le premier, euh, il se trouve dans le livret d'instruction, c'est mon livret d'instruction, du Grand Orient de France, c'est l'édition 2000, et il est dit, dans le memento, euh, je cite, voilà, L'Orient est décoré d'une lune dans la prolongement de la colonne du Nord. Bon, la lune se trouve bien ici. On peut supposer que la colonne du Nord, c'est celle-ci, c'est-à-dire la colonne du Septentrion. Plus bas, dans la même page, il est noté, le premier surveillant se trouve, est installé au pied de la colonne du Nord. En fait, sur la même page, nous avons deux indices qui nous prouvent de manière irréfutable que la colonne du Nord, c'est bien celle-ci. Alors, Nombreux sont les frères qui, qui disent que c'est une erreur euh, d'impression, d'autant que euh, on ne le retrouve pas dans les éditions euh, antérieures à celle-ci, à 2000, et on ne le retrouve pas non plus dans euh, les éditions qui, euh, postérieures à celle-ci. C'est quand même, euh, ce serait quand même marrant que euh, cette erreur n'ait lieu uniquement dans mon propre livret d'instruction, uniquement pour me délivrer à moi essentiellement ces indices. Voilà. Euh, bien évidemment d'autres indices apparaissent alors ces indices c'est à dire qui viennent prouver cet effet miroir on va le retrouver de deux manières alors ceci est une gravure du euh, 18 e alors nous voyons ici 8 mètres, de quatre euh, de part et d'autre, et le vénérable maître, donc il y a 9 francs-maçons. Nous voyons ici la représentation de la loge, et en face, nous avons un miroir. Et nous voyons le vénérable maître qui désigne de, de sa main droite le miroir, de façon à ce que, voilà, on puisse euh, avoir cet indice effet miroir. Voilà, en premier lieu, la seconde, c'est ici. Voilà, c'est un tableau de loge. Donc, Bien évidemment, on voit que la Lune est à droite, mais on remarque également, c'est la porte du Nord. C'est un tableau au rite français. On voit la porte de du, du, l'Occident, la porte du Midi, et la porte du Nord, euh, la, la porte d'Orient, excusez-moi, et la porte du Nord. Et la porte du Nord, elle est bien sous la Lune, ce qui prouve bien que la colonne du saint est bien à droite. Alors, nous allons poursuivre avec le temple maçonnique, et on va retrouver d'autres indices qui prouvent cela. Alors, alors un autre indice euh, nous vient euh, du rite français concernant les euh, trois colonnettes. Au rite euh, écossais ancien accepté, on a sagesse, beauté et force. Voilà. Euh, L'effet miroir supposerait qu'elle soit comme cela. En fait, euh, cet indice, parce que dans la réalité elles ne sont pas positionnées comme ça, seules au moment d'un en tenue funèbre euh, français du Grand Orient France on dit euh, au centre, sur le parquet est posé un tapis ou un drap noir bordé de blanc entouré aux quatre coins de trois candélabres de grande dimension et d'une cassolette à parfum donc voici les trois candélabres, et une cassolette à parfum. Alors, celle-ci est placée à l'angle le plus rapproché du, temple, du plateau de trésorier. Le plateau du trésorier est à côté de celui du grand expert, qui doit être de ce côté. Alors, euh, je n'ai pas mis le, le, le plateau de trésorier parce que je considère que c'est une office profane. Ça pas lieu, euh, le, le trésorier n'a pas lieu d'être dans, dans, dans le temple. Euh, mais, euh, au rite français, dans la pratique, son plateau est ici, donc ce positionnement en tenue funèbre est correct. En outre, il est précisé également que la certaine ambulation se fait en sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, en, en l'occurrence, on, re, on remonterait euh, la colonne du septentrion, voilà. et ce qui est normal. Alors, entre autres, quand euh, les deux surveillants surveillent euh, la légitimité des frères et sœurs sur les colonnes, voilà, Là, en l'occurrence, le second surveillant regarderait en fait sa colonne en, en face et il ne, quitterait, il ne quitte jamais des yeux les apprentis. Et il redescend, voilà, et il ne, euh, comment il ne, ne compare que les, euh, sa, sa, sa colonne. Le premier surveillant, c'est pareil, il a les, le, le regard tourné sur la colonne du midi, il, il remonte la colonne du triant. il n'en a rien à faire des, des, des apprentis. Il ne surveille que les les, les maîtres les compagnons et il reprend sa place. Voilà, c'est une, euh, une logique qui ne souffre aucune discussion. Un autre indice nous est donné par le rite écossais euh, rectifié. Quand les surveillants de colonne allument leurs flambeau, le premier surveillant euh, allume la force, le deuxième surveillant allume la beauté, et c'est le secrétaire qui vient allumer la sagesse. En fait, on revoit ici cette équerre qui est la même, en fait, à, à, à une échelle un peu plus importante. En fait, c'est une construction en abîme. D'autres indices, trouvant la colonne du septentrion euh, à droite, nous vient également encore du rite écossais rectifié. Je vous mets, voilà. Alors, lors de l'initiation... Au rite écossais rectifié, il est dit l'apprenti remonte le, la colonne du septentrion euh, en, du pied gauche en faisant face au, euh, au tableau de loge. Il est évident que s'il doit remonter la colonne du septentrion en regardant le, le tableau de loge, il ne peut que rentrer du pied gauche. C'est la seule fois où il rentre du pied gauche. C'est une pareil, c'est une, une erreur, c'est manque, un manque de perspicacité au rite écossais rectifié du Grand Orient de France, il est dit il remonte la colonne du septentrion en partant du pied droit tout, toujours en regardant euh, en faisant face au tableau de loge ça ne peut être que dans cette configuration et la colonne du septentrion ne peut être qu'effectivement à droite alors cette pratique est toujours d'actualité au rite écossais rectifié en, du Grand Orient de France euh, on peut considérer également que ce soit une erreur mais enfin ce sont des indices qui nous sont donnés. Alors, il faut conserver, voilà, bien en tête cet effet miroir et le fait que la colonne du septentrion, pour tout ce qui est du pied droit, est à droite. Et toute l'ossature le, de l'enseignement maçonnique part sur cet effet miroir, que nous verrons sur l'art aussi phéotique maçonnique, un autre, euh, qui fera l'objet d'une autre vidéo, celle sera la prochaine, et où l'on voit bien cet effet miroir et le sens car c'était fini, roi, et le fait que la colonne du septentrion soit celle de droit. Voilà.